Je commence ma vidéo par le pied de tomate sur lequel j'ai décidé de récolter la tomate. Donc celle-ci, vous voyez, qui est vraiment mûre là, elle est, elle est bonne, là, elle, est, elle est à point. Là. Donc celle-ci, c'est la tomate Anna anarusiane. Donc, vous voyez le pied pour l'instant, il n'est pas encore très grand, mais il doit faire 1m50. Je vous montre le pied de, des murs prior bêta que j'ai déjà récolté donc qui n'est pas très grand il doit faire un mètre 20 à peu près et il y a encore de nouvelles tomates le pied d'El Vesuvio. donc qui lui il a presque atteint le le sommet donc euh, donc ça doit faire à peu près 1 mètre 90, je dirais. Tomates glaciers. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de tomates dessus, qui ne sont pas encore toutes mûres. Peut-être une derrière, là. Une ou deux qui sont un peu mûres. Euh, donc ça monte pas très haut hein, comme, comme pied pour l'instant. On est plutôt à 1 m 20 aussi. Chocolate Strips. Donc, la tomate avec des bandes chocolat. Donc, voilà la tomate que je vais récupérer. Donc, là, on se retrouve dans la serre pour la suite de la récolte. Donc, je vous montre un petit peu un petit tour rapide sur la serre. Donc, vous voyez, ça continue de pousser. Voilà, J'ai dû installer des, des fils là, pour essayer de maintenir un peu tout ça. Parce que sinon, ça a tendance à s'effondrer avec le poids des tomates. Voilà, on va passer à la première la purple russian donc euh, comme vous pouvez le voir elles ont toutes une forme euh, qui n'est pas forcément identique bah, celle là est un peu allongée celle là ne l'est pas trop celle là est, est beaucoup plus euh, beaucoup plus ronde donc il n'y a pas vraiment de symétrie j'ai l'impression au niveau de, des tailles donc, au niveau des poids aussi il faudra que je je regarde quel est le quel est le poids moyen pour pour cette tomate. Donc le pied. Voilà, donc le pied est vraiment pas très haut. Euh, le pied doit faire quoi 1m10 je dirais à peu près. On est sur la red pierre. Donc ce sont des, des tomates un peu comme la poire rouge, un peu, ça ressemble. Donc je vais en récupérer, là j'en vois, vois deux. Donc il y, a, il y a beaucoup de petites tomates sur, euh, sur ce pied. Voilà. Il y a un petit peu. Je vous les remontrerai après. Donc je vais vous un peu la taille du pied. Donc C'est quand même relativement assez grand. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a tellement de verre qu'on ne voit pas trop. Donc là... Euh, donc ça a tendance à retomber là. Donc vous voyez, il y a beaucoup de beaucoup de grappes avec des petits fruits. J'essaye de voir si, euh, si j'en oublie pas parce que comme c'est assez touffu, bon, j'ai l'impression qu'il y en a que. Ah il y, a il y en a peut-être une autre ici. Ouais, j'ai l'impression que celle-ci est bonne. Ah putain, j'en ai cassé une. Tant pis. Voilà. Donc là j'en ai trois. Je vais aller si j'en ai d'autres en dessous. Donc oui, le pied est assez grand. Donc j'ai bien fait de le placer au centre. Par contre, l'année prochaine, je prendrai en compte la, la taille des pieds pour essayer de les positionner. Là, je ne l'ai pas pris en compte et ça risque de me poser problème. Euh, les deux tomates que, qui seront les prochaines à être récoltées. Donc la Blue Beauty, donc vous voyez qu'elle est un peu violet quand elle n'est pas mûre. Et quand elle est mûre, presque, elle est, pas, elle est un peu ferme là, donc euh, je préfère attendre. Donc elle a l'air d'avoir une, une jolie couleur. Je vais encore attendre une journée ou deux de plus. Et je vous, je vous montre la taille. Donc c'est pas grand, ça fait euh, 1m30 je dirais. Je vous remontre ces grosses tomates. En fait, j'ai fait une erreur. Je, je les prenais en fait pour la tomate, euh, pour une tomate cœur de bœuf, mais en fait pas du tout. En fait, il y a deux pieds l'un à côté de l'autre, donc c'est vrai que c'est difficile, comme ils sont collés, de, de s'en rendre compte. Mais euh, en l'été, les cœurs de bœuf sont là, donc ils ont bien la forme. Ils ont bien la forme cœur de bœuf. Donc ça, c'est des cœurs de bœuf hongrois. Et celle-ci, en fait, l'étiquette était dessous, donc je ne l'avais pas vue. Donc celle-ci, euh, c'est la tomate euh, Big Rainbow, donc euh, gros arc-en-ciel en fait. Donc, vous voyez, elle est presque mûre, hein, vraiment, euh, je la trouve encore un peu ferme, donc je vais vraiment attendre encore euh, un jour ou deux pour qu'elle qu soit, euh, qu soit vraiment bien mûre, pour que les, les graines soient vraiment au top de la maturité de la tomate. Donc euh, il y a celle-ci, et il y aura celle-ci aussi, je pense qu'il sera même encore plus grosse. Et il y en a d'autres il y en a d'autres juste derrière. Voilà, celle qui est juste dessous. C'est assez étonnant d'avoir de, de, autant de grosses tomates, l'une à côté de l'autre en même temps. Celle qui est derrière, elle est au moins aussi grosse que celle-ci. Donc c'est quand même pas mal. Et il y en a d'autres, vous voyez, ici. Là. Donc vraiment elle a l'air vraiment très productive celle-ci. Donc le, le pied, alors, le pied n'est pas haut, mais euh, bon, sans doute aussi euh, lié au, au poids des tomates qui font que les branches tombent par terre, en fait. Hein, c'est pas possible de l'attacher. La, de celle-ci, c'est vraiment trop gros. Hein. Donc euh, voilà. À côté, euh, là j'ai la poivron jaune, mais euh, juste après, euh, je, je vous la montre vite fait, mais c'est l'ananas orange, donc euh, c'est pareil. Euh, il y a tellement de feuilles que difficile de vous montrer euh, vraiment la tête euh, la tête du pied j'en profite pour euh, vous montrer la taille euh, des melons donc le noir des carmes là vous voyez par rapport à ma main donc j'en ai un là et j'en ai un qui est juste au dessus qui pousse là donc il va faire euh, cette taille donc voilà donc euh, j'en ai j'en ai un autre petit mais euh, qui se trouve dans la milpa. Donc, à résumer des tomates que j'ai récoltées, la première Anna Russian, la deuxième Chocolate Strips, la troisième Purple Russian et la quatrième Red Pear. Donc, nous voici dans la cuisine. J'ai euh, positionné les tomates donc, dans l'ordre donc l'Anna Russian, la Chocolate Strips, la Purple Russian. Euh, l'arrêt de pierre au fond donc on va commencer par euh, la narration que je vais euh, commencer à mesurer donc je vais la mesurer pour la hauteur à peu près donc voilà donc on a à peu près 74 cm de haut sur 79 80, donc on est autour de 80. Donc là, on est à 265 grammes. Donc maintenant, euh, ben, je vais la couper. Donc. Voilà. Voilà ce qu'on obtient à l'intérieur. Donc il y a pas mal de graines, beaucoup de chair, mais il y a quand même malgré tout de la graine. Donc je vais récupérer les graines et je vous reprends. Donc nous passons à la chocolate strips. Euh, donc comme vous voyez, celle-ci elle a une forme légèrement en fait en forme de cœur. Donc je pense que c'est simplement une le fait du hasard, hein. elle n'a pas apparemment, euh, j'ai regardé, elle n'est pas censée avoir euh, cette forme là précisément donc elle est rouge avec des rayures orange euh, donc euh, maintenant euh, je vais peser la tomate donc la chocolate strips qui fait 98 grammes donc d'après ce que j'ai vu en fait euh, la taille moyenne c'est plutôt 120 à 150 grammes donc on est quand même en dessous de, de la moyenne donc maintenant euh, je vais la mesurer donc en largeur elle fait euh, 7 cm à peu près en hauteur elle fait dans les 4 2 c'est à peu près ça je pense 4 2 donc là maintenant euh, ben, je vais la couper pour voir un petit peu l'intérieur Donc, bon, elle n'a pas une super forme hein. elle avait quand même euh, elle était éclatée un petit peu sur euh, tout autour donc voilà donc voilà ce que ça donne donc ben maintenant, je vais récupérer les graines et je vous reprends après. Voilà, donc euh, troisième tomate, la purple russian. Donc, comme je vous l'avais montré, en fait, euh, elles n'ont pas forcément toute la même forme euh, sur, le, sur le pied de tomate. Donc euh, ça, c'était une des formes euh, que j'ai obtenues. Certaines étaient moins pointues, euh, un peu plus plates, d'autres, euh, certaines assez rondes. Donc, euh, bon voilà, c'est quand même plus ou moins la forme d'après euh, ce que j'ai vu sur internet. En fait, c'est plus ou moins la forme plutôt allongée euh, qui la caractérise. Donc, euh, je vais la mesurer. Donc, dans la hauteur, elle fait à peu près donc 6 cm7. Et là. 44,9 euh, à peu près centimètres, 5 cm quoi en gros. Donc maintenant je vais la peser. Donc là on est à, sur 86 grammes. Donc là aussi, euh, là aussi on est un peu en dessous. Euh, apparemment elle doit faire aux alentours de 120 à. Euh, à 300 grammes, donc euh, on, on est plutôt, euh, on est plutôt en dessous de la de, de, du poids normal. Donc bon, il y en avait d'autres, hein, il y en avait des plus, il y en avait d'autres qui avaient un, un peu plus grosse, donc euh, les prochaines devraient avoir le, le bon poids. Donc maintenant, je vais la couper pour vous montrer l'intérieur. Ben, je vais la couper bon. dans la hauteur. Ah, c'est marrant une bande rouge là je... c'est marrant c'est étonnant je vais les mettre dans le même sens voilà donc euh, je récupère les graines et je vous reprends après donc euh, la dernière tomate donc la red euh, donc euh, voilà on voit un petit peu la forme donc c'est une forme de poire un peu donc ça ressemble pas mal à la poire rouge euh, je vais la mesurer. Donc, elles ont l'air de faire tout à peu près la même taille. Hein. Donc, à peu près 3 cm5 de haut. 6, 3 ,6 cm6 sur 2,9. Euh, bon, voilà. Donc, euh, maintenant, je vais la peser. Donc, la première, elle fait 14 g, 13 g. Deuxième quatorze, troisième quinze grammes, donc quatorze en moyenne. Donc maintenant je vais la couper. Donc je vais vous montrer celle-là. Donc. Euh il y a quelques graines, mais pas mal de chair quand même. Donc je récupère les graines et je vous reprends après. Un petit clin d'œil à Loulou. Euh, effectivement, Loulou, euh, tu as raison, en fait, euh, couper les tomates dans l'autre sens, comme là par exemple, euh, c'est beaucoup plus facile pour les récupérer que de les couper, euh, que de les couper verticalement. Donc euh, là, je les ai euh, coupées verticalement pour la présentation mais euh, effectivement pour récupérer les graines en fait ça va beaucoup mieux ça va beaucoup mieux euh, pour récupérer voilà on voit que là tac ça tombe tout seul donc effectivement merci loulou c'est sympa ça va beaucoup plus vite tu me fais gagner du temps voilà donc conclusion de la vidéo euh, j'ai goûté chacune de ces tomates euh, donc j'ai apprécié euh, particulièrement donc la, la tomate anna russian. donc celle-ci euh, je la positionnerai en tête ensuite la purple russian donc en troisième je mettrai la red Pear. et en quatrième la chocolate strips donc l'anarotion est assez euh, moyennement sucré euh, La purple russian est un petit peu plus sucrée. Euh, donc les, toutes les deux sont assez juteuses. Elles valent le détour, euh, elles sont intéressantes. Donc en ce qui concerne l'arrêt de pire, alors je l'ai trouvé sans intérêt. En fait, euh, elle n'est pas sucrée, elle est peu juteuse. Pour la pire, en fait, je ne trouve pas vraiment de qualité intéressante. Elle est légèrement acide, je trouve. Euh, elle, est, elle est légèrement juteuse, mais bon, elle n'est pas du tout sucrée. Euh, pour les, la chocolate strips, alors là, euh, c'est carrément euh, la déception, euh, vraiment. Euh, alors, je, je retesterai sur une autre tomate, mais pour le moment, en fait, je, je trouve que le, le goût n'est vraiment pas agréable en fait la consistance est, est, est pas est pas agréable au palais euh. donc là c'est vraiment une déception la chocolate strips euh, pour le moment donc euh, donc j'espère que ça venait de la tomate et pas de la variété mais euh, c'était pas exceptionnel donc pour l'instant j'ai bien aimé l'Anna russian et la purple russian donc c'est les deux variétés que je vais euh, Peut-être refaire, parce que comme je dois refaire d'autres, beaucoup d'autres variétés l'année prochaine. Mais en tout cas, si je la refais pas l'année prochaine, ça sera l'année suivante sans doute. Pour continuer à pouvoir conserver ces, ces graines en, en récolter régulièrement. Donc euh, voilà, Donc je vous les conseille quand même, elles sont intéressantes. En tout cas pour les deux autres, je trouve qu'elles ne sont pas exceptionnelles. Voilà, donc euh, j'espère que la vidéo vous a plu. Euh, si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, euh, bah, je vous invite à le faire pour vous tenir informé de la sortie de mes nouvelles vidéos. A bientôt